Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle guidance pour les tendances énergétiques de la semaine prochaine, donc la semaine du euh, 8 mars au 14 mars 2021. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Requebus, je suis thérapeute holistique. J'accompagne des femmes à, à tout simplement reprendre les rênes de leur vie euh, sur euh, différents domaines. Mon objectif c'est de les aider à, à se libérer de toutes les causes profondes qui euh, viennent bloquer en fait leur épanouissement. Et euh, donc j'accompagne sur différentes thématiques, aussi bien euh, les TCA que euh, l'acceptation du corps et, et évidemment euh, bah, tout ce qui gravite autour. Hein. Pour certaines, il y a des blessures du passé aussi qui a besoin de, de guérir. Euh, et j'ai différents outils. Et quand je fais des vidéos de guidance, eh c'est pour vous apporter des outils pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Tout simplement, ça peut vous donner des pistes, des conseils euh, pour vous aider aussi à... À, comment dire à dézoomer sur euh, les TCA par exemple, à euh, prendre un peu de recul aussi sur euh, bah, toutes ces choses qui, euh, qui effectivement vous empêchent d'être vous-même dans votre vie, mais vous montrer aussi que ce ne sont que finalement la partie visible de l'iceberg et que ça va être intéressant d'aller regarder justement en profondeur. Euh, c'est pourquoi j'utilise tous ces outils et aussi parce que tout simplement, j'adore tirer les cartes, c'est un outil de canalisation pour moi et euh, ma mission, c'est de transmettre des messages aux gens de les éveiller, euh, de leur faire prendre conscience de leur pouvoir intérieur. Et donc forcément, ça va toucher différents domaines. Euh, si vous voulez plus de précisions sur qui je suis et sur mon approche thérapeutique, je vous invite à aller consulter ma vidéo de présentation sur la chaîne. Alors, trêve de blabla, on va commencer. Donc, euh, alors, j'aime bien commencer par... Le tarot, puis après on ira voir au niveau énergétique ce qui se passe, et puis évidemment s'il y a un message, un conseil à, à nous donner pour traverser donc la semaine euh, prochaine. Alors, s'il alors, vous plaît mes guides, qu'est-ce qui va se passer Quels sont les tendances énergétiques pour la semaine prochaine La semaine. Ok, ok. Bon, alors j'ai quatre cartes qui sont sorties. Euh, alors, celle-ci. Et celle-ci, ok. Alors, il y a du bâton, il y a du bâton, il y a du bâton. Euh, alors, le bâton, c'est des énergies euh, d'action, des énergies de passion, de feu, de créativité. Euh, alors, on va voir parce qu'il y a quand même un... 8 de coupe euh, qui nous parle encore une fois de distance, de recul à prendre, mais on a quand même le 6 de bâton qui est quand même la carte de la victoire, euh, qui est d'avancer, d'être victorieux. Euh, donc on va voir ce que ça profile, mais a priori ça commence euh, plutôt pas mal. Et alors en dos de deck, j'ai un arcane majeur qui est quand même la carte du jugement. Euh, donc peut-être que pour certains, euh, vous attendez aussi peut-être des décisions de justice, il y a une notion de jugement. Qui arrive donc la semaine prochaine les masques vous voyez le masque le masque les masques vont tomber la semaine prochaine euh, peut-être qu'il va y avoir des révélations avec une notion de jugement euh, mais euh, pour moi ce sera pas négatif puisqu'on a quand même cette carte de la victoire ou en tout cas si ça peut être un peu euh, chamboulant ça se dit chamboulant bon, bref vous avez compris euh, et bien dans tous les cas ça va être pour quelque chose de positif pour avancer vers la victoire alors, on va voir ce qu'on peut euh, dire de plus sur ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce de bâton Alors, le retour, ok. Donc, le retour de l'amour, de la passion. Alors, je, je développerai un peu plus tout à l'heure. Hein. Sur six de bâton, donc sur cette fameuse carte de la victoire. Alors, on a la maison, ok. Donc, une histoire de foyer aussi. Euh, sur Valais de... Alors de bâton j'ai la santé et sur l'île de couteau j'ai étranger ok donc encore une notion de distance de voyage de peut-être partir alors euh, de, vous verrez que de toute façon avec les cartes il y a toujours plusieurs interprétations mon objectif c'est de vous en donner plusieurs pour que vous puissiez prendre effectivement ce qui va résonner pour vous puisque c'est une guidance générale si d'ailleurs vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous avez le lien dans la barre euh, dans la description, pardon, euh, pour commander votre guidance personnalisée. Euh, et si ces vidéos euh, vous intéressent, ou en tout cas si vous voulez en savoir plus, même sur les autres thématiques que je peux aborder dans ma pratique, je vous encourage à euh, vous abonner à la chaîne hein, pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Euh, alors, en alors je rigole parce que c'est un peu les mêmes cartes finalement euh, que cette semaine cette semaine il y avait euh, l'argent aussi alors on avait l'amour mais il y avait la santé l'argent donc quand même dans des énergies d'abondance en dos de deck, qu'on a encore l'argent donc on est encore dans euh, on, pour certains en tout cas on est en train de sortir un peu la tête de l'eau et d'avancer en tout cas il y a des choses qui tombent, il y a des masques qui tombent il y a peut-être des décisions même de justice hein, carrément mais il y a des choses qui bougent euh, et qui nous amènent vers plus d'abondance, vers plus de santé il y a quelque chose qui revient Là, il y a quand même un, un, un cycle qui se termine euh, il y a une roue ici on a une roue là bas il y a quand même quelque chose qui est en train d'avancer et de tourner plutôt en notre faveur euh, si j'en crois cette carte là alors on va continuer avec le tarot de Marseille sur as de bâton et le époux ah, deux cartes alors bah encore du bâton alors reine de bâton et 5 euh, d'épée alors on va voir du coup qu'est ce que ça veut nous dire tout à l'heure 6 de bâton et la maison Ah, le soleil, ok c'est cool, <rire> ça tombe bien, c'est sur la bonne colonne, valet de bâton et la santé, on a le battleur, bon encore une semaine importante parce qu'on a des arcanes majeurs encore, euh, 8 de coupe et l'étranger, et la justice, allons-y gaiement, Oh putain Et euh, le chariot en dos de deck. Bon, alors, encore une semaine importante la semaine prochaine. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arcane majeur, du coup. Euh, donc, encore une notion, comme je vous disais, avec la, le chariot, il euh, y a une idée aussi de mouvement que c'est rapide. Il y a des choses qui, qui avancent, ça avance, ça vient vers vous très rapidement. Et le chariot, c'est quand même aussi une notion de victoire. Donc, la semaine prochaine, euh, si vous étiez en attente de quelque chose, vous avancez vers la victoire. Là, il euh, y a quand même des, des choses... Et encore une fois, la victoire, c'est comme je dis souvent avec mes clientes, quand on, on libère des choses, euh, quand on dit que ça va que la relation sera plus juste, euh, c'est pas. Pas forcément comment est-ce que vous vous l'entendez d'un point de vue mental avec vos attentes c'est que euh, il peut se passer des choses difficiles dans la matière mais spirituellement à l'intérieur de vous c'est que vous reprenez votre pouvoir et que c'est pour quelque chose de plus juste pour vous c'est pour un mieux après dans tous les cas ce sera bon pour vous et dans tous les cas vous avancez vers la victoire en tout cas on est bercé par ces énergies là de rapidité alors le chariot c'est aussi quand même un hein, de, de peut-être on peut avoir cette sensation d'être tiraillé d'un côté ou de l'autre donc il ya quand même une sensation euh, peut-être de précipitation donc peut-être attention à ça mais dans tous les cas il ya une notion d'avancer de bouger hein. et puis encore une fois il ya beaucoup de bâtons donc on est dans des énergies de, de création de d'action de, de passion là ça y est enfin les choses bougent ça pouvait être un peu latent un peu mou euh, on a un peu ras le bol et là enfin les choses bougent en tout cas on est porté par ces énergies d'action d'action et de victoire. On veut aller vers la victoire. Et en plus, euh, voilà, les, les cartes qu'il y a ici, il y a cette notion de justice, donc d'équilibrer les choses et que les choses seront justes. Le batteleur, c'est vraiment être le magicien de sa vie, c'est-à-dire qu'on a toutes les âmes en notre possession. Alors oui, on est quelqu'un qui a peut-être beaucoup, beaucoup de choses et qui doit maintenant bah, planifier et devoir s'organiser pour justement créer quelque chose. Mais en tout cas, on a toutes les cartes en main. Donc on est sur des énergies quand même de renouveau, de nouveau départ. En plus, on a un as de bâton ici. <coughs> Alors, du coup, justement, si on interprète ce tirage. Donc, on commence ici avec un as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est l'amour, la passion, euh, des énergies d'action, de création. Comme je vous disais, ça c'est les bâtons. Et c'est l'as, donc c'est vraiment euh, quelque chose de nouveau. On nous invite ici à écouter notre instinct et à agir. Donc, c'est l'as l'amour, la passion, la sexualité. Et euh, on y va, il y a quelque chose, il y a un renouveau. Et d'ailleurs, c'est porté ici par la carte du retour, c'est que ça y est. Il y a ces énergies qui reviennent. Alors, en plus, ça tombe bien puisqu'on rentre quand même... Euh, dans les énergies de printemps, hein. vous avez vu que les bourgeons, euh, euh, euh, les bourgeons sont là, tout simplement, les oiseaux reviennent, les fleurs poussent, donc euh, le printemps c'est ça aussi, hein. c'est... Euh, euh, on est dans la fougue, on est dans j'y vais, il y a euh, bah, le printemps, donc forcément la sexualité tout qui se réveille en fait en nous et donc cette passion intérieure qui va se réveiller et c'est en train de revenir, donc c'est porté aussi par ces énergies euh, de printemps on a euh, ici donc une reine de bâton et un 5 d'épée la reine de bâton c'est euh, la confiance en soi c'est une femme qui va reprendre je sens son pouvoir sa créativité, elle est la magicienne de sa vie elle a beaucoup de passion, ça peut être une femme aussi séductrice pardon beaucoup de désir, beaucoup de passion mais du coup elle est ancrée, elle prend sa place, elle y va. Et alors ça peut s'appliquer forcément également à des hommes, puisqu'on parle de femmes, mais c'est aussi de la polarité féminine, donc aussi une polarité qui est connectée assez fortement à ses intuitions. Donc ça y est, on reprend notre pouvoir intérieur. Donc c'est plutôt pas mal parce que moi, c'est ce que c'est un peu la base de mon métier. Donc je suis plutôt contente que ces énergies arrivent enfin. Alors, sur le euh, 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est... Euh, il peut encore y avoir euh, peut-être des craintes, euh, de la jalousie. Hein. Il y avait la carte de la jalousie. Alors je ne sais plus si c'était pour euh, du coup euh, la semaine précédente ou celle d'avant encore. Euh, mais là, euh, on, le 5 d'épée, c'est on nous invite là à rester équilibré dans notre tête. peser le pour, le contre... Euh, il peut y avoir encore des craintes, mais associé à cette reine de bâton, pour moi, et cette as de bâton, c'est que ça y est, euh, on a déjà finalement pesé le pour et le contre. On est assise là sur notre onde, on est cette reine de bâton. On est connecté à notre intuition, à nos passions, à, à ce feu intérieur. Et euh, peu importe s'il y a peut-être encore certaines craintes, on est quand même assez bien équilibré dans notre tête. En tout cas, on va réussir à le faire à partir du moment où on est connecté à ces énergies de passion et de feu intérieur. Ensuite, on a donc ce 6 de bâton. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le 6 de bâton, c'est vraiment une énergie de mouvement, d'action. On avance, on est victorieux. On avance vers cette victoire. Euh, ça peut aussi vouloir parler de déménagement de voyage. Alors, je vous en parle parce qu'en en fait, on a la maison euh, ici. Donc, peut-être que pour certains, ça y est, il euh, y a un déménagement qui s'opère. Ou ça y est, il y a une vente de maison. Euh, ça y est, il y a une notion de, de voyage. On va pouvoir enfin bouger, déménager. Alors, je ne fais pas de prédiction au niveau de l'actualité. D'accord euh, Donc, je ne ferai aucune prédiction par rapport à ça, Mais il y a une notion de, de mouvement, d'avancer, d'être victorieux, donc en lien soit concrètement dans la matière avec une maison réellement, hein, donc un réel déménagement, soit tout simplement ça nous parle du foyer. Donc ça y est, il y a des choses qui bougent au niveau des foyers. S'il y avait effectivement des difficultés dans le foyer et s'il y avait des décisions de justice, hein, je vous rappelle qu'on est porté par le jugement, on a re la carte de la justice ici. Donc peut-être qu'il y a des décisions qui vont enfin prendre une tournure et même si ça peut être difficile à traverser, on vous parle de victoire. Et en plus, on a ici l'arcane majeur du soleil. Le soleil, c'est tout simplement le bonheur, la réussite, la félicité. C'est ben, le soleil qui revient aussi avec le printemps. Donc c'est quand même très, très positif. On a, euh, et, et, et malgré tout... Euh... Même si on a ici le 8 de cube qui nous parle de distance, de, de prendre du recul, on aurait pu avoir des cartes juste horribles comme un 5 de denier ou un 5 de coupe, etc., qui montrent qu'il y a encore des séparations, des chagrins. Ça, c'était bah, pour la semaine où on en est. Là, ça y est, on sort de ça. Pour moi, on sort de ces énergies. Il peut y avoir encore quelques craintes par-ci, par-là, mais euh, la thématique générale, elle est quand même plutôt. C'est plutôt cool, quoi. Là, ça y est, on, on reprend un peu le dessus, on reprend du poil de la bête. Alors, valet de bâton, c'est avoir du caractère, c'est être authentique, c'est écouter son enfant intérieur, écouter sa flamme intérieure, justement c'est donner une chance euh, à quelque chose de nouveau donc euh, c'est pour nous mettre, pour être en bonne santé pour être le magicien de notre vie pour être euh, sur cette euh, idée d'épanouissement à tous les niveaux, aussi bien d'être en bonne santé et d'être le créateur de sa propre vie euh, on nous dit ici que euh, c'est important d'être connecté à son enfant intérieur, d'avoir du corps intérieur, d'être authentique d'être connecté à qui on est tout simplement euh, ne pas être connecté à des énergies de peur qui appartiennent aux autres être connecté à soi, être authentique savoir écouter sa flamme intérieure, c'est ce qui nous permet justement de savoir quel outil utiliser et euh, qu'est-ce qu'on va décider de faire dans notre vie. C'est ce qui nous maintient en bonne santé. Une bonne santé mentale, physique, émotionnelle, c'est quand on est connecté à son enfant intérieur, c'est quand on est connecté à son âme et à soi-même. C'est aussi simple que ça. Et donc, on sera porté par ces énergies, on sera amené, je pense, à euh, être connecté à ça. Et donc, enfin, on finit là-bas par le 8 de coupe. Donc, comme je vous disais, euh, qui peut symboliser donc un manque, un recul à prendre. Alors oui, forcément, euh, de par la situation actuelle, on peut être à distance, une réelle distance géographique des gens qu'on aime, il peut y avoir un manque encore, c'est normal de ressentir ça il y a en plus, c'est porté par la carte de l'étranger, donc peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui sont à l'étranger ou qu'on aimerait aller à l'étranger pour retrouver des gens euh, mais on nous dit quand même de prendre du recul et en plus c'est porté ici par la carte de la justice donc euh, peut-être que justement par rapport à tout ça, il y a des choses qui vont enfin se rééquilibrer par rapport à ces distances géographiques si la justice est la justice divine et si les choses sont justes pour vous de vous je pense qu'il y aura des rapprochements, même si vous êtes très éloigné, même si euh, si vous êtes dans des pays différents. Je pense qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer par rapport à ça. Si cela est juste, parce que justement, il y a eu tout ce travail de reconnexion à notre passion intérieure, à qu'est-ce qui nous fait vibrer. Pause. Alors là, si j'avais, s'il y avait peut-être qu'un conseil, on va voir les autres cartes, hein, mais à vous donner, c'est Qu'est-ce qui vous fait vibrer Connectez-vous à ce qui vous fait vibrer et vous pouvez être sûr que les choses vont se rééquilibrer si vous êtes à distance de quelqu'un que vous aimez, etc. Si vous êtes pleinement connecté à vous-même, les choses vont, la, la, la justice divine va s'en charger, tout va se rééquilibrer. Alors, je vais m'arrêter ici, je vais voir s'il d'excite Quelque chose à nous dire par rapport à la semaine prochaine, cette semaine du 8 mars du 8 et 14 mars 2021. Est-ce que vous décidez de nous apporter des précisions supplémentaires Alors j'ai une carte qui est ressortie. Alors évidemment, je vous ai dit tout était fabuleux. Alors il me fait sortir une carte pourrie. Bon, c'est pas grave. Alors. J'ai en dos de deck cette carte. C'est exactement la même que pour le tirage précédent. Donc on est encore dans cette histoire, et on le retrouve d'ailleurs dans la carte du jugement là-bas, de faire tomber les masques, d'être connecté à nos étoiles intérieures, à notre essence peut-être divine, spirituelle intérieure, à reconnecter notre flamme intérieure. Euh, peut-être que justement, on prend conscience de tous les masques qu'on a pu porter dans notre vie, euh, qui camouflaient notre réelle intériorité. Et là, on nous demande de faire tomber les masques. Mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire pour moi. Et la carte qui est sortie, c'est pour ça que je vous disais elle n'est pas géniale, euh, c'est cette coupe ici. Alors, on a donc cette histoire de coupe, euh, ça peut faire penser aussi à l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'histoire d'un grand amour, mais aussi peut-être un amour secret, euh, un nouvel amour. Quelque... On est dans la créativité, mais on est aussi dans l'histoire de l'amour divin. Mais on a quand même des petits poissons noirs, on a une espèce de, de requin ou je ne sais trop quoi qui flotte à l'intérieur. Donc... Euh voilà pour moi c'est une carte qui est plutôt sombre soit c'est tout simplement, elle symbolise aussi euh, comme je vous disais ici avec peut-être des couples, des gens qui sont séparés et euh, d'un point de vue contrat' qui vont se retrouver même s'ils sont séparés, éloignés géographiquement parlant parce qu'il y aura toute cette transformation ils sont en train de se co connecter à leur soleil intérieur, à leur flamme intérieure et du coup bah forcément si chacun s'occupe de soi et que tout le monde est équilibré et bien du coup euh, les choses vont se, se, se, se, se, se rééquilibrer, les gens vont se retrouver donc elle peut symboliser tout simplement cet as de coupe. Euh, peut-être qu'il y a encore des choses qui rôdent, peut-être qu'il y a en encore des choses à nettoyer, peut-être qu'il peut encore y avoir... Alors pour moi, peut-être par rapport à ce 5 d'épée, peut-être qu'il peut y avoir encore des craintes justement que cet as de coupe ne soit pas réellement un as de coupe, exactement la crainte que je viens de vous dévoiler, c'est ce qui me vient là. Euh, peut-être qu'on peut avoir encore la crainte que effectivement il y a encore euh, de la jalousie, ou de l'infidélité ou des choses mauvaises qui rôdent et qui nous font penser que non, c'est pas la bonne personne, non, c'est pas bon, etc et donc là en gros ce qu'on me dit c'est que tu te fours le doigt dans l'œil. Non, c'est pas ça. C'est justement ce 5 d'épée, ce sont des craintes. Regarde juste à quoi ça t'a fait penser en premier, c'était l'as de coupe, c'est la première chose que je vous ai dit. Donc les craintes, tout ça, pour moi, tout ça, ce sont imaginaires. Ce sont juste des craintes. Ne vous connectez pas à ça. Justement, prenez de la distance, prenez du recul par rapport à ça. Et connectez-vous à l'as de coupe, à l'amour, à, à l'amour divin, l'amour de vous-même. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie justement de donner naissance à un nouvel amour, à quelque chose de florissant, parce qu'ils vont être dans, ce, dans, dans, dans toutes ces belles énergies. Et euh, alors, on va faire au niveau énergétique. ce qu'il y a quelque chose de particulier On nous apprendre au niveau énergétique. Est-ce qui va se libérer dans la semaine prochaine bon, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peur, les gars alors, un message au niveau énergétique. Alors, j'en ai deux, on va s'arrêter à là. Bon, ouais, ok, celle-ci est sortie tout à l'heure. Donc, il me la ressort forcément d'autre deck. Donc, la bienveillance. Euh, ben bah, voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Restez dans la bienveillance, la bienveillance de vous-même, la bienveillance pour les autres, la bienveillance, c'est l'amour. Ah, donc, restez connectés à l'amour. Et alors, les deux cartes qui sont sorties, c'est quoi Alors, euh, au niveau du coup énergétique, la semaine prochaine euh, on nous invite à nous connecter à notre soleil intérieur. Le plexus solaire, c'est votre moi, c'est l'estime que vous avez pour vous, c'est votre confiance en vous, c'est votre soleil intérieur. C'est ce que je vous baratine depuis tout à l'heure là, de, de vous connecter, enfin baratine, vous avez compris. Euh, c'est votre soleil intérieur, vous connectez à votre flamme intérieure. Donc on va être amené de toute façon à nous recentrer de plus en plus sur nous et qu'est-ce qu qu'on fait dans notre vie pour nous. Il y a peut-être encore des énergies en lien avec la blessure de rejet. Donc si peut-être il y avait, c'est peut-être justement cette blessure de rejet qui nous fait croire qu'il peut y avoir encore des craintes euh, euh, par rapport justement à un nouvel amour. Peut-être qu'on a peur d'être rejeté. Peut-être que ça nous connecte à cette blessure de rejet euh, qu'on a pu vivre dans le passé. Et c'est cette blessure de rejet peut-être qui nous fait croire qu'il y a encore des personnes mal intentionnées autour de nous ou qui nous font hésiter ou ces craintes ou la jalousie, etc. Euh, mais pour moi, il n'en est rien. Donc peut-être que je sais justement ces énergies de rejet qui vont être euh, libérées et qui... Euh... Ouais, qui vont tout simplement être libérés la semaine prochaine. Alors, et on finit sur le message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme vous conseille pour la semaine prochaine Est-ce qu'il y a une deuxième carte Oui, on sait c'est déjà tombé. Oh, ok. Bon, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, mais bon, c'est pas grave, en même temps, c'est logique. Alors, en dos de deck, j'ai infusé. Beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prenez ce temps avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en vous. Bah oui, hein, ça c'est, j'ai envie de dire, la base. Et alors, j'ai trois cartes qui sont sorties. Alors celle-ci elle est sortie il n'y a pas longtemps non plus, hein, euh, d'harmoniser son intérieur, toujours pareil, vous concentrez, euh, il faut vous concentrer à l'intérieur, votre intériorité, harmonisez d'abord votre intériorité si vous voulez que ça puisse être visible à l'extérieur, plus vous allez vibrer à l'intérieur et plus ça va vibrer à l'extérieur, donc faites de la place dans votre vie, dans votre foyer, hein, on en parle ici, dans vos relations, libérez-vous pour retrouver une harmonie. Bon, se reconnecter à la nature, c'est pareil, c'est sorti il n'y a pas longtemps aussi. Hein, on vous invite encore une fois à vous connecter à la nature. Euh, je vous invite à regarder euh, l'hypnose quantique que j'ai réalisée avec Caroline. Euh, il y a des soins énergétiques, il y a des codes dedans, je vous invite à l'écouter. Et il y a euh, aussi un passage sur les, euh, la connexion, même c'est une véritable fusion que vous allez vivre avec votre animal totem. Il y a euh, quelque chose en lien avec la nature là-dedans. Donc Je vous invite à écouter celle-ci et tout simplement aussi à sortir dans la nature autant que possible. Et surtout on vous dit de persévérer, peut-être que vous avez envie de baisser les bras, de que vous vous sentez accablé, désempéré, peut-être qu'il voilà, y a toujours ces craintes qui sont là, et pourtant on vous dit de persévérer, parce que le but est proche, on vous dit, il y a le chariot, il y a le 6 de bâton, il y a cette notion de victoire, et ça va arriver vite, le but est proche, et vous pourrez bientôt célébrer justement cette persévérance. Voilà, merci pour votre écoute. Euh, je vous dis à très très bientôt. Euh, merci d'avance pour vos likes et vos commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que ça peut vous aider. Euh, et ça peut aussi, vous, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur le tirage, euh, voilà, dites-les-moi en commentaire. Comme ça, je pourrais vous apporter encore plus de précisions. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.